Le mot-clé que vous venez de prononcer est très important, c'est l'adaptation. On sait que dans le changement climatique, nous, sommes tous, euh, nous y sommes tous confrontés. Il faut faire deux choses, il faut faire euh, de l'atténuation, c'est-à-dire émettre moins de CO2 et de gaz à effet de serre, et puis il faudra s'adapter. Alors, la géographie est extrêmement importante. Si vous voulez, l'Inde, pour caler les idées quand même, c'est la même latitude que le Sahara. C'est à peu près, euh, en termes de taille et de superficie, l'Inde plus le Pakistan comparable à... Au Sahara et lorsque vous parlez euh, des forêts indiennes, par exemple, des jungles là, que décrivait Kipling, les jungles de Kipling sont beaucoup plus proches euh, de forêts très sèches du Sahel, donc du Mali, du Niger par exemple, euh, que de la forêt amazonienne. Donc en fait, vous avez déjà des écosystèmes fragiles et la conséquence, c'est que lorsque il y aura un degré et demi de réchauffement moyen sur la planète, il y aura à peu près trois degrés de réchauffement sur l'Inde, donc on, en Inde. Donc on va tous devoir s'adapter, mais l'Inde doit s'adapter beaucoup plus elle doit anticiper son adaptation et je crois que là on est en face euh, d'un symptôme qui montre qu'elle n'a pas anticipé son adaptation et elle paye le prix de retard euh, dans euh, un certain nombre de réformes. Si vous voulez, les décharges euh, qui, qui s'enflamment, ça c'est quand même quelque chose qu'on voit dans extrêmement peu de pays. Donc 46 ou 47 degrés à New Delhi, c'est normal, mais c'est normal fin mai, c'est pas normal euh, fin avril. Et puis les décharges euh, qui s'enflamment, ça n'est pas normal. Et donc Traiter les décharges, trier, trier les déchets, éviter que les décharges ne créent euh, des gaz à effet de serre. Et ce sont ces gaz à effet de serre qui s'enflamment. C'est l'émission de ces gaz par euh, la combustion d'un certain nombre de déchets au sein de ces décharges qui s'enflamment. Ça, ça devrait être traité en amont par euh, un certain nombre de politiques publiques sur lesquelles l'Inde est extrêmement en retard. C'est la même chose sur l'électricité, sur l'eau, on peut le détailler. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est l'illustration du réchauffement climatique. Et à la fois, vous venez de le dire également, l'Inde, c'est l'un des plus gros pollueurs de notre planète. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une tentative euh, de, de faire quand même des efforts pour, pour réduire cette pollution Des pressions internationales, peut-être, qui pourraient euh, l'incliner un petit peu Alors, je crois qu'il faut être précis dans les termes. C'est plutôt des émissions que des pollutions. Hein. Euh, L'Inde est un gros émetteur et un... C'est un pays qui va émettre de plus en plus. Alors, L'Inde continue à mettre en service des centrales à charbon. Elle est à peu près l'un des derniers pays à le faire avec peut-être la Chine, l'Afrique du Sud, des grands pays émergents euh, comme ça. Euh, donc elle va rester émettrice. Mais ça se transforme en pollution contre elle-même. Les émissions, c'est au niveau global. Ça contribue pour une part au réchauffement climatique global. Mais ça se transforme en pollution quand les effets euh, de politiques euh, publiques en retard ou mal dimensionnées se retournent contre leur population, comme par exemple sur des décharges euh, qui, euh, qui, qui brûlent. Là, les émissions, si vous voulez, elles sont très locales, avant même de se diffuser dans l'atmosphère. Ça, c'est la première chose. C'est la même chose sur l'eau, si vous voulez. Euh, L'adaptation, l'eau, les systèmes de gestion d'eau peuvent soit émettre euh, également du gaz carbonique euh, lorsque, euh, pour tirer de l'eau, vous avez besoin d'énergie, etc. Donc, moins vous gérez vos nappes phréatiques, plus vous allez devoir d'abord les assécher à court-moyen terme et surtout euh, tirer beaucoup d'eau en profondeur avec beaucoup d'énergie. Donc, si vous voulez, la gestion écologique des cycles est très importante. De la même manière, euh, la gestion plus durable d'une agriculture résiliente euh, permettrait à l'Inde d'échapper à des pollutions locales par des émissions euh, locales euh, de, de, de, de, de dioxyde de carbone dans un certain des millions de motopompes, euh, diesel, euh, voilà, donc ça c'est le côté pollution, On contribuerait aussi à limiter les émissions. Donc si vous voulez, si l'Inde limitait les émissions globales, donc pour nous, pour vous et moi, et partiellement pour eux, il limiterait également la pollution euh, que ces populations se prennent à 100%. Joël Ruet, selon l'un des derniers rapports du GIEC, des millions de personnes à moyen terme vont devoir quitter leur habitation parce que ça ne sera plus vivable. Est-ce qu'on y est déjà oui, on y est déjà. Euh, il y a déjà un certain nombre, il y a déjà au moins des centaines, c'est compliqué à évaluer, mais il y a au moins des centaines de milliers, voire des milliers de gens déjà de, de, de réfugiés climatiques euh, dans le monde. Alors, l'Inde est assez particulière en ce sens qu'il y a assez peu d'exode rural en réalité vers les villes. Euh, lorsque vous habitez dans des grandes villes, lorsque vous regardez la population des grandes villes, les populations des grandes villes indiennes certes croissent parce qu'il y a un exode rural qui vient, mais la majorité... De, euh, la, du surcroît euh, de, de, de population rurale, d'augmentation démographique, reste dans les campagnes, reste, dans les, reste de, dans, dans les petites villes, et donc il y a une espèce d'urbanisation in situ. Pour donner un ordre de grandeur, un grand État, le plus grand État de l'Inde, l'Uttar Pradesh, a une densité d'habitants de 1000 habitants km kilomètre en zone rurale, c'est-à-dire trois fois plus que les zones, euh, j'allais dire, les, que, que par exemple, euh, le Benelux, qui est une, une zone relativement urbanisée, euh, en Europe. Donc Merci. se pose la question au sein, de ces, au sein de ces régions de transformer le mode de vie des gens parce qu'ils n'auront pas d'endroit où se réfugier.